Babel, ici Orion. Orion, nous commençons à nous inquiéter. Avez-vous atteint la base? Négatif, je suis bloqué à mi-chemin par une tempête. Collationné. Orion, nous avons du mal à vous recevoir. Je suis bloqué par une tempête de neige. J'ai dû me mettre à l'abri. Over. La tempête est confirmée par analyse satellite. Elle devrait durer encore trois rotations. Restez sur place, Arnaud. Nous vous rappelons que pour surmonter ce genre de situation, la méditation est une aide précieuse. Les... Over and out. Ouais, méditez. Je risque pas de te retenir.